truc allumé dans le coin pour modifier la tension utilisez le levier attention risque de sustention sur tension augmenter ou baisser la tension bah je pense qu'il faut augmenter hein. qu'est ce qui va se passer un tremblement de terre l'unité de commande est détraqué ok il va se passer quelque chose encore. Oula. ça tremble je peux mourir maintenant. Ah, attention. Au feu. Ah non. <rire> J'ai cru que ça allait s'enflammer. On oh en parle lui. Qu'est-ce qui se passe La chaîne s'est arrêtée. L'ordinateur central ne répond plus. Hé, hey, t'es le gosse du Libra. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas Ça sent le combat, là. Peu importe, le logiciel de production des Pokémon obscurs a été effacé Donosaur va être furieux, il va me passer un de ses savons Ouais, moi aussi je vais te passer un savon, tu vas voir Je sais plus où j'en étais niveau santé Pokémon, j'espère que ça va Ouais, oui ça va, ouais c'est bon alors, je vais faire ça et ça. Alors, le cactus, là, il va brûler direct. Voilà, je m'en doutais. De Pokémon. On va savoir. Ah ça c'est pas cool par contre. Ah non il y a un Smogogo aussi j'avais pas vu. Il y a cinq Pokémon en tout. Ok. Alors. Je vais faire ça. Allez je mets feinte sur tout le monde d'ailleurs. Okay. j'ai bien fait, de... j'ai fait le bon choix Ah mince, c'est quoi Grincement, oh non c'est nul ça J'en veux pas Oh, un gros nounours pensez au Gros Nounours dans Nicolas et Pancronel. bon c'est pas de ma génération tout ça hein. Ah, obscur. ok ben bah, je vais d'abord mettre K.O. le Gros Nounours et après je m'occupe de l'autre mmh, non non en je le sens pas je vais le mettre feinte aussi. Et hop. Nickel. Parce que le lance-flamme, je pense pas que ça aurait fait autant de dégâts. Nickel. On l'a eu. Honte folie et martyrs. Oh là là, c'est plutôt pas mal. Voilà, oh bah c'est bon, on va pouvoir capturer là, normalement. Oh, voilà, bah oui, c'est bon. C'est bien presque KO déjà. Alors pense que les Super Balls là, par contre, ça va pas être assez, hein. On va essayer, parce que j'en ai pas beaucoup des Hyper Balls On va voir ce que, ce que ça donne. Euh, sinon je fais comment pour... Ah oui, je, je, sais, je sais pas à quoi ça sert ça, mais en gros, ça évite qu'il attaque. Voilà, si, je le, si je lance une nouvelle attaque, il va être K.O. Ah ouais je m'en doutais. Non, on va essayer la hyper Ball, alors. Il faudrait que j'en achète plein. Hein, parce que là. Euh... Ah j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais dû lancer l'hyperbole maintenant en fait. Quel con Bon bah on l'a pas eu. Ce sera pour une autre fois. Ah non, j'ai pas eu assez de logique là. En fait. J'aurais dû mettre la Hyperball maintenant. Ah, je suis trop deg. Ah, c'est assez compliqué hein, de, de capturer les Pokémon hein. Surtout quand t'as pas le matos. Quand t'en as pas beaucoup. C'est la panique. Oh, il y a le bus là. Où oh, ils sont Tous tu les as tous fait fuir. Impossible. Un enfant seul aurait mis hors d'usage tous les Pokémon Scure qu'on a créés. Ah, tu as saboté mon usine. Tu as sali mon nom. Tu m'as humilié. Ah, Qu'est-ce que tu mérites, toi, mon gars Tu l'auras bien cherché. Je suis furieux. Tu vas me le payer. Prépare-toi à passer un sale quart d'heure. C'est lui qui a passé un sale quart d'heure. Moi, je suis tranquille avec ma manette. Hein. Alors, feinte et feinte. Ah, je mets le. Pareil. Oh non, pas ça. J'aime pas quand il met à bris. Ça me fait passer un tour. C'est énervant. Ça aurait été plus cool que je puisse soigner mes Pokémon avant ce combat. Je suis presque KO déjà. Pas cool ça. Bon, je vais mettre un. Hyper potion. Oula! Oh là là! Oh là là là là! Oh, ça fait mal ça! Bon, pour Fogler on s'en fout mais... <rire> Au contraire, mais alors par contre, les Pokémon là... Oh là là, il a plein de Pokémon en plus. Alors ce que je vais faire, c'est bah, les ressoigner. soigner Petit à petit. Voilà. Et comme par hasard, j'ai mis mon attaque dessus en plus. Oh là là. Ah, ils sont malins, il a mis séisme, il a mis euh, protection pour pas avoir le séisme dans la gueule Ok euh, comment je vais faire donc, bah je vais faire pareil hein, en espérant que qu'il ne refasse pas pareil <rire> Alors moi par contre, encore une hyper potion Ah, c'est tout. Il m'énerve. Oh Ah, mais des moules, c'est un petit peu important, c'est bizarre que ça lui fasse autant de dégâts. Bon bah voilà. On est plus dans le terrain. Qui T'as de marre Non je vais mettre Togepi. Alors.. On en est un petit peu mal là, je vais peut-être mettre un rappel pour Demelos, je vais, voir, je vais voir Pour le moment je pense que ça sert à rien Oh non, c'est pas vrai, à chaque fois il me fait le coup Bah, Toguey puis il a pas fait long feu hein. après mes autres Pokémon comme vous pouvez le voir ils sont quand même assez moins enfin, beaucoup moins de niveau alors je vais mettre poursuite cette fois ci j'espère que ça va je vais mettre ça de toute façon ça va pas faire grand chose Oh là là, Oh je suis deg Toujours pas KO je trouve. Ah bah les séismes ça y va hein. Soit il met abri, soit il met séismes Ah il met aussi Tchakao Ah ça c'est bien marrant Pour l'autre là Puis, il y a Xatu qui est prêt à être euh, purifié. Non, pas Xatu, Natu. Parce que Xatu c'est son évolution. Tous les Pokémon KO qui sont dans mon équipe ne vont pas faire en feu. Noctali, on va faire euh, ça. Là, je vais mettre un rappel pour mon euh, pokémon. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai rien mis dessus. Ouf. Oh là là, il reste encore un petit bout de vie. Oh. Je m'en doutais tous mes pokémon obscurs, k.o. ils ont que niveau 20 aussi donc euh... alors là, je vais mettre comme tout à l'heure je pense feinte et l'autre bah. j'ai pas que lance-flamme ça le fasse pas je vais mettre feinte Et l'autre, bah, c'est bon, il va être chaos aussi. Encore un gros nounours. Bon, je sais qu'il s'appelle Usarine, mais euh, c'est plus rigolo, gros nounours. un Pokémon boxeur et obscur aussi on va voir si on va réussir à l'avoir là je suis un petit peu en panique ah bah c'est bon d'un con là, ça c'est cool je suis en panique parce que j'ai bien peur que le dernier Pokémon obscur qui reste reste, bah, il soit obscur justement. On va voir. Oh là là, je m'en doutais. Oh ça va être dur ça. En plus j'ai que 3 Hyper Balls. Et en plus, je suis presque KO. Oh là là. Moi je leur soigne pas. Je le soignerai plus tard. Ah hein. oh, bon bah c'est mort pour lui. Ah c'est vraiment pas facile un hein, défendre. Franchement, quand j'y avais joué plus jeune, je me débrouillais mieux que ça, hein, je trouve. Bon, normalement, hypno, Hypnomade, on va l'avoir hein, voilà. Bon, ça, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de l'attraper. Hyper beau, hein. Et tu rentres dedans, hein. Tu t'échappes pas. C'est bon, on l'a. Ouf. Ah, tu vas me le payer. Tu vas regretter. Je vais faire exploser l'usine et toi avec. Ah. Oh, mais il est super dingue, lui Tonozor, assez, ah accepte le dé, la défaite Maître Malafide oh, oh, oh, comme on se retrouve, tu te souviens de moi Exactement, je suis Monsieur Crisus, ou plutôt, devrais-je dire, Malafide, le grand maître du groupe Ombre. Je dois dire que tu m'étonnes, je n'aurais jamais imaginé que tu détruirais notre usine. Mais ce n'est pas bien grave, même si la production en masse de Pokémon Obscur est arrêtée, cela n'a fait que as rien d'autre plan. Nous avons déjà mis au point XD001. Il est avec moi. Le Pokémon Obscur impossible à purifier Maintenant, nous devons activer XD001. Cela ne va pas tarder. Tu penses sincèrement pouvoir m'arrêter Je dois aller au QG Ombre. Il est sur l'île Ténébra, au large de port c'est une forteresse imprenable, c'est des vagues cruelles et d'épais nuages la coupe du monde. Rejoins-moi si tu l'oses, j'en serais ravi. Oh, oh, oh, oh. oh, quelle bande de... Mmh. Maitre Malafide a un drôle de sens de l'humour. La mer est trop agitée, les bateaux ne peuvent pas approcher. Et même si tu arrives jusqu'à l'île, elle grouille de dresseurs qui se battent avec les Pokémon Obscurs que j'ai créés. Il devrait y avoir beaucoup plus de Pokémon Obscurs. Si XD-001 n'avait pas fait tomber ce bateau dans le désert, on aurait mis moins de temps à créer les Pokémon obscurs. Ouais, ouais, mais c'est pas si grave. Il y aura bien assez de Pokémon obscurs pour t'accueillir. Combien il y en a <rire> Si je te le disais, il y en a vraiment beaucoup. Bientôt, le monde sera à nous. Prépare-toi. Il s'ennuierait bien euh, dans le monde tout seul. Il n'y aurait, euh, aurait plus de personnes pour faire les métiers et tout. Ce serait embêtant, imaginer un peu. Ce serait notre cas. Bon, moi je vais soigner mes Pokémon, c'est urgent. Faut que je me repère déjà. C'est un vrai labyrinthe là-dedans. par là ah. boulot de disco s'en fout non là ta -da, ta -da -da. allez on se casse on s'est fait voler. Ouais, ah, il y, y a des voleurs dans le coin. Mince, c'est pas vrai. C'est la propriété du groupe ombre bon, Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je vais sauvegarder, OK. Non, mais j'ai dit sauvegarder, wesh. Oui. Voilà, comme ça. 15 heures de jeu déjà. Et j'ai 39 Pokémon obscurs. C'est pas mal. Putain, du coup euh, je sais pas s'il faut qu'on aille à mari maintenant ou quoi on va peut-être plutôt qu'on aille au labo je pense d'abord pour prévenir tout le monde j'imagine parce que là euh... bon, on va voir avec le professeur tout ça non mais lui il va pas m'aider lui voilà, c'est où qu'il faut déjà y voir. Ah, ici peut-être, les parents. Pardon, tu as saccagé l'usine secrète du groupe Ombre. Ce qui veut dire que les Pokémon obscurs ne peuvent plus être créés maintenant. Ce sont d'excellentes nouvelles, tu as vraiment réussi, Eden. Maintenant il faut attraper les Pokémon obscurs restants et les purifier. Je crois qu'il est temps de te donner quelque chose. « Eden, à ta prochaine visite au laboratoire, Pokémon, pourrais-tu venir me voir au rez-de-chaussée »« Je voudrais te donner quelque chose, n'oublie pas. »« la fille de grand maître du groupe Ombre, t'a défié de venir l'affronter sur l'île Ténébra. »« Il semble que notre combat contre le groupe Ombre soit dans sa phase finale. »« Il est à craindre que les choses deviennent plus dures pour toi, mon chéri. »« Mais Eden, je sais que tu vaincras ces criminels, j'ai foi en toi. » En vrai, des parents, ça te dirait pas ça, un gamin de 10 ans Tu vas aller sur l'île Ténébra, euh, vaincre, euh, je sais pas, 50, euh, 50 méchants et tout. Wow. Ah, c'est bien Pokémon, ça, moi. Bon. Euh, peut-être qu'il faut déjà y aller au rez-de-chaussée maintenant, peut-être, du coup. On va voir. Ça, c'est pas le rez-de-chaussée, ça. Je vais, je vais repasser comme ça. Bah c'est là le rez-de-chaussée Ah il va peut-être arriver Non même pas Ah là je sais pas là, pour le coup Je suis paumé là Mais là, il est toujours à sa place, là Il veut leur joigne une de chaussée, quand j'y vais, il y est pas. Il est sérieux Bon, là il répète ce que je viens de dire. Euh... Ouais, là, je... Peut-être qu'il faut que je parte du labo, et que je revienne après, peut-être. Ah, mais je sais ce que je vais faire, en attendant. Faut que je m'occupe de Natu. et aussi faire des gros achats pour ça on va aller là Moi je pense que j'ai que lui. Hein. Les autres sont moins encore prêts. de surnom ailleurs non c'est bien ce que je pensais il n'y avait que lui qui était prêt je vais le déposer dans le pc pour en prendre un autre obscur Je fais comment pour le... Ah Comme ça Bon bah je vais prendre du... Retirer... Voilà Je vais chercher ma baie gratuite et après Je vais faire mes achats de m'embêter merci pépé Acheter. alors oh non c'est pas vrai il a pas d'hyperbol Déjà ailleurs, je pense pour ça. Qu ce que je peux prendre ici Rien. Oh là là euh... Je sais où je vais aller. Euh... Je pourrais en trouver. Je crois ici, il y aura peut-être ce qu'il faut. hyper ball voilà c'est mieux ce que je pensais Moi, je peux en prendre 21 ouais bah j'en prends 21 allez hop Eden ruiné <rire> voilà il peut rien je peux même pas prendre hyper ball cher on va retourner au labo maintenant. Ah! Ah voilà, quand même! Fallait que je me casse pour revenir ensuite pour l'avoir enfin au rez-de-chaussée. Salut Eden, je suis ravie de voir que tu es revenu. Je voudrais te donner quelque chose, Eden. Viens avec moi, veux-tu? Des escaliers Ah Ça t'a étonné, hein Allez, viens avec moi Ah ok, un passage secret. Bon bah, je vous suis. Hein. Par ici, Den, suis-moi s'il te plaît. Oui, mais c'est ce que je fais. Le combat contre le groupe Ombre est entré dans une phase décisive. Je crois que des mesures spéciales s'imposent. Et then, il y a quelque chose que je voudrais que tu utilises. Vas-y, ouvre cette boîte et prends son contenu. Là, une boîte. Une Master Ball. Je ne sais pas pourquoi, je m'en doutais. <rire> c'est une Master Ball, cette Pokéball Ball n'échoue jamais. Elle a un taux de capture de 100%. Ça va être pour capturer XD001, je parle. Utilise-la si tu penses que c'est le bon moment. Bon courage. Thank you very much, Mr. Teacher. Et ben je pense que maintenant on va falloir aller à Port-Amarais. Je sais pas comment. On, hein, je dis à ou si ça se trouve ça se dit Amère, je sais pas. Oh c'est où C'est là-bas. Peur à mes à marrer, moi je dis. Hum. On y dit ce que je vois. ce que je propose, les gars, c'est de faire des combats et tout pour. Pour gagner en niveau et aussi pour pouvoir acheter du matos, quoi. Parce que là, ça va pas le faire. J'ai que 20 hyper -ball. <rire> ça va pas être suffisant. Ouais, on bah, va, je sais ce que je vais faire. On va aller à, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça là, le mot bataille. Là, on va gagner en niveau et on va gagner de l'argent. Ça, après, je pourrais racheter plein de Pokéball. Enfin, Hyperball. Et Hyper Potion aussi. Très important. C'est aussi dans Strictor Can, Bon courage. Alors, les gars, pour pas que vous vous ennuyiez, euh, je vais pas faire euh, m'éterniser là-dessus. Hein. Je couperai des passages. Et. Euh, comme ça après on sera bien prêt pour euh, la suite. Parce que là c'est juste pour s'entraîner et tout là. Gagner un peu d'argent aussi pour euh, préparer mes réserves. Si tu arrives à me battre, tu auras terminé le secteur 5. Allons-y. Ouais, je suis prêt. Attention, ça rigole plus. Hein. Je vais quand même le niveau entre 43 et 45. Je ne peux pas être amie les deux en même temps. Il y a un pain, hein? Oh non, on est allé à la trouille Ça va pas, non Je suis pas content. ça n'a pas fait grand chose hein, ça, là. oh non confus ça c'est bien là. alors je sais plus qui a attaqué qui est alors ça n'avait pas été efficace poursuivre pour changer Masco, j'adore ce pokémon, je le trouve magnifique. J'aime bien Arco aussi, Arco qui est voulu en Masco, la dernière évolution, j'aime un peu moins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vos remarques. Alors, voyons voir. Je vais cramer Masco, hein, ça me semble. Non, j'ai cru qu'elle allait se taper dessus. Ah, il n'y a plus qu'un Pokémon normalement. Ah, il y en a un deuxième. Pokémon haut oh, en plus. Fasse gaffe. Au revoir Moscou, C'était un plaisir de te revoir. Je vais lui me mettre un... Hé hey Bien sûr. Et puis, fin. Il va me mettre un pistolet à haut, je le sens. Ah, il aura peut-être pas eu le temps. Ah, il n'y a pas eu le temps. Yes yeah. On a terminé le secteur 5. On fera les autres secteurs plus tard. Trop fort Eh ouais Tiens, Poké-Coupons sont à toi. Merci pour les Poké-Coupons. Je crois que c'est pour m'acheter des trucs les Pokécomp, je sais plus exactement. Ouais voilà, je me casse le abras là. Hop. Oui. Par contre j'abandonne pas, je suspends. <rire> non mais où Moi abandonnez-moi Non mais où est ça va Pas vraiment bon Ah, pas dans les jeux vidéo en tout cas hein. Peut-être dans la vraie vie pour certaines choses Mais dans les jeux vidéo j'abandonne pas Surtout si c'est Pokémon Alors là les gars ce que je propose C'est d'aller euh, Dans une arène Qu'on n'a pas encore fait bon, On y est allé mais on n'a pas encore Relevé les défis donc là on va y aller Et après on ira Sur l'île euh, Je sais plus comment ça s'appelle L'île Ténèbres, je sais plus quoi là où il y a tous les méchants là avec les Pokémon obscurs. Donc euh, c'est de ça que je parlais. On va faire la Tour Titanite et après bah on rig... après on régulera moins. J'adore trop les... Les genres de trucs comme ça. on veut rien que ça existe en vrai. Enfin, en tout cas, en France, dans ma ville, il n'y a pas ça. Hein. Alors... Où est-ce qu'il faut déjà pour le défi Là, ça doit être là, derrière. Je fais une petite sauvegarde quand même. Parce que ça fait un moment que j'avais pas sauvegardé. Ça fait 10 minutes que j'ai pas sauvegardé en fait avant. Ah, Participer. Ouais. Je vous souhaite d'emporter la victoire. Bon courage Merci c'est gentil De titanite combat 1, c'est parti. Mon piqué, bien, il est l'heure de combattre. Allons-y, je ouais. prêt à moi. Eddy, je t'attends. Déjà, euh, Pokémon haut, hein, euh, il faut que je l'attaque en premier parce que les miens mais qui ne sont pas très compatibles, je préfère. Et zut, il lui reste encore des PV. Oh On va faire on va faire ça, ça et ça. Donc euh, il me semble, je crois qu'il y a 4 manches en tout. 4 ou 5. Je pense que c'est plutôt 5. 5 manches. Là, normalement, il n'y a pas de Pokémon obscur C'est juste des combats classiques. Je sais plus aussi euh, quand on gagne, si c'est des pokés coupons qu'on gagne à la fin ou autre chose, ça je sais plus. On verra bien tout à l'heure, si je parle pas trop et que je lis un petit peu. J'ai tendance à pas prendre toutes les informations. 48, yes, ça c'est bien. Alors oui j'ai passé le, le multi-ex par démolos parce que là j'avais je commençais à avoir un grand écart avec Magtani euh, qui est déjà au niveau 63. Et du coup je vais passer le multi-ex pendant l'entraînement. Là, Comme ça ils ont tous les deux à peu près euh, le même équilibre au niveau. Pour le moment, pas trop cas. Ça c'est mon duo dans Pokémon XD Desvélations C'est mon duo. début à la fin. Deuxième manche. Je suis Il me manque les confettis pour fêter ma victoire. Peut-être à la dernière manche. Hein. Est bien c'est qu'il y a le public qui crie mais le public est statique il ne bouge pas d'un poil ah si il bouge un petit peu quand même mais ouais Bizarre. les gradins ils sont pas pleins par rapport euh, au stade de fou, foot euh, avec Paris Saint-Germain euh, wow. C'est bien parce qu'il y a l'autre qui est grillé là. On je attaquer euh, le singe là. Et je sais c'est vigorotte, mais j'aime bien les appeler euh, autrement. Et lui ça pourrait être gros tas de pierres. Le petit fréquent quand il évolue. Bon, tas de pierre, c'était pas très sympa. Hein. J'aime bien ce Pokémon, hein, non? Merci. D'ailleurs. Je pense que lance-flamme ça va être superbe sur le Pokémon. Bon bah lui en C'est pour ça que je l'attaquais plus c'est que je voyais mieux que euh, il était brûlé donc euh, je le laissais. Alors ah bah du coup j'hésite, je crame lequel moi je vais mettre fin sur lui, Je j'ai un Pokémon haut, hein, ça se voit pas trop, parce qu'il est pas bleu, mais c'est un Pokémon haut je pense quand même, donc voilà, ça va se faire avoir, et je vais cramer Mistibule. Moi ouais, je pense que j'ai pris la bonne décision. c'est que c'est un Pokémon haut, euh, ouais, ou, euh, voire même euh, Pokémon euh, glace, je sais pas trop, c'est pas un Pokémon que je connais euh, beaucoup beaucoup, et il s'appelle reliquant je savais même pas le nom, c'est pour dire que je le connaissais mieux pas quoi, je l'ai déjà vu mais c'est tout quoi. Euh, ouais, torsière. Oula, cascade, ça va faire mal à la tronche. Non, même pour ça, ça pas fait grand-chose en fait. On doit être en fait. Ah, c'est moi, j'ai cru que ça allait aussi... Euh, j'ai cru que le, le, la ta cascade, ça allait me, me mettre sur les deux Pokémon. En fait, non. J'ai eu chaud. J'ai fait oula, oh de l'eau. Pourquoi le faire donc moi je crois maintenant demi-finale Ah il y en a peut-être que 4 alors ça ça doit être le troisième demi-finale Après ça doit être la finale Donc il doit y avoir 4 manches je pense pas 5 on verra bien en tout cas, ça ne m'inquiète pas du tout, je sais que je vais sortir vainqueur de cette arène Pokémon, okay, là, il n'a pas fait long feu. Donc, Scorpion, il est pris au piqueur. ça je pense et puis ça c'est de me assez vite, assez vite au niveau des attaques pour ne pas se protéger, quoi ouais nickel on voit le cactus je vais le cramer direct hein. Une chance de gagner aucune qu'est ce qu'il fait avec ah oui, les gars apparemment il y a un demi qui a pas lancé son lance-flamme et puis juste demande de moins tout Pas bien ça demos voilà faut attaquer faut attaquer faut attaquer ah mince du coup euh, ça marche pas quand il se met en clown zut oh. ça nous fait un tour en plus au moins que la fin ça suffit non ça suffit pas c'est bien c'est ce que je pensais c'est ça que je voulais le cramer mais, non. mais il n'a pas attaqué t'as l'heure demos là il y a eu le clonage qui m'a stoppé A juste fait durer le combat un peu plus longtemps, hein, c'est tout, et voilà. Donc là en finale, ouais, niveau 49. Hum, je pensais que c'était une combinaison parfaite, pas apparemment. Non mademoiselle finale c'est mieux ce que je pensais donc il y avait bien 4 manches Hermure et norfan les pokémon oiseaux ok ça, ça je pense que le, le feu et l'acier ça peut être bien voilà c'est ça je m'en doutais d'un coup et les ailes Enfin, tout ça, c'est dans dans Pokémon Johto. Et puis euh, les c'est plus dans Pokémon Advance, dans la série télé, moi, bon, je parle. bien. Carco, tout ça, ça c'est Pokémon Advance. Et Pokémon Battle aussi. Je sais plus si Battle c'était avant Advance ou inversement. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas regardé les séries télé. Que j'aimerais bien regarder de nouveau. Parce que j'adore. Alors Par contre, après... Euh, dès qu'on arrive à la à la saison... Euh, euh, perle, Argent-Perle... Oh là, je ne sais plus. Bah, la saison Perle, là, je sais plus quoi. Euh, là, j'aime ai, n'aime plus. Là, après, c'est... Ça part en C'est oh, vraiment les anciennes saisons de Même les films, je trouve qu'ils sont moins bien. À part euh, Pokémon... Euh... Ah, c'était quoi déjà I choose you Pokémon, je te choisis. Pikachu, je te choisis, c'était voilà. Celui-là, il est dur. Sauf qu'ils euh, ont pas mis euh, les personnages principaux dedans et ça j'ai pas trop aimé quand mais sinon le reste c'était génial le design il était mieux du coup parce que l'histoire voilà, était super, le scénario mais le reste qui bon. est pas... Ondine et Pierre ils l'ont remplacé par d'autres personnages ça j'ai pas aimé ça et voilà j'ai gagné J'ai perdu le combat, mais tu as compris à quel point les Pokémon Oiseaux sont forts. Bah, oui, euh, je sais que les Pokémon Oiseaux sont forts. Hein. Enfin, là, euh, je les ai battus, ils doivent dans le nez, hein. Façon de dire. Félicitations pour votre victoire, c'était de magnifiques combats. Nous sommes heureux de vous remettre ce prix 8320 dollars. Ou euros. C'était pas de l'art, des dollars, c'est pas content On va dire euro, mais c'est pas de l'euro non plus. Moi je suis français, je suis en Europe, c'est l'euro. Nous attendons votre prochaine participation avec impatience. Donc euh, j'ai pas eu de poké coupons, Les poké coupons, c'était vraiment là où j'étais avant avec les secteurs 1, secteur 2, etc. Bon bah, du coup. Euh... Oui les objets là je les ai bien ouverts c'est bon parce qu'on était venu une fois mais euh, je sais plus si c'est accessible euh, les combats et comme j'avais pas encore euh, le niveau 40 euh, tout ça je me suis dit ouais, je reviendrai plus tard je devais m'occuper des, des Justin du groupe ombre qui se faisait passer pour lui donc là ce qu'on va faire c'est euh, c'est les courses on va faire les courses Et il me manque beaucoup de choses hyper beau tout ça parce qu'après je pense qu'on va passer aux choses sérieuses au prochain épisode Que je peux vendre des choses déjà non bon, euh, j'ai vais acheter directement sans faire exprès ah mince c'est vrai ils vend pas les hyperboules qu'est ce que je peux lui prendre ici rien bon, je sais où je vais aller c'est dans le dans le désert là ils ont des hyperboules je regarde juste si j'ai des Pokémon prêts à, à être purifiés non aucun Ok, bon, ben, je me casse alors le désert, bon, c'est pas celui-là que je parle, c'est celui-là. Enfin, lui, il a pas bougé, il est toujours là, avec ses cheveux roses. Alors, achetez non vendre déjà alors, si je vends des choses ou quoi milieu... mien je pense que je vais garder tout ce que j'ai en fait un ouais, tête là dedans ouais ça ça me pas ça sinon le reste euh, bah, je pense que je vais garder non ça, je vais l'enlever. Moi, ouais, je garde. pour sûr. Ok, donc, HP. Hyperbore. Hein, je peux en prendre que 9 avec tous les combats que j'ai fait. ouah je suis deg. et des rapides, je sais pas si j'en ai. Je bon, m'en ça aussi j'ai pas de rappel je pense je fous. Ah, il m'en faut il me faut des hyperboles aussi j'en ai pas assez hein. ouais, je vais préférer prendre des hyperboles finalement Et à partir de là on ira sur l'île on prendra un bateau ou je sais pas quoi et je vais sauvegarder là Hop. on met dans un camp pour pas gêner les gens sauvegarder et on va se retrouver au prochain épisode ça va plus rigoler là on arrive je pense vers la fin du jeu ah motion.